Do you think French guys are romantic? 3, 2, 1, non. ça dépend. Ils sont pas forcément romantiques, ils sont pas plus romantiques que notre nationalité. Alors pourquoi tu penses qu'il y a des clichés comme ça? Dans la littérature, le cinéma, etc. La France, ils ont véhiculé une image de, de romance. En vérité, c'est que la, la, culture française, elle est beaucoup plus large que ça. Tu penses que tu as remarqué la 3, 2, 1. Oui.